Donc le principe de les musiques, Voilà, donc ça marche aussi sur les vidéoprojecteurs tactiles. Donc ici, toujours là le principe, on a nos neuf accords. Et chaque fois qu'on va appuyer sur une de ces neuf touches là, on va reparamétrer toutes les autres. Avec le gros avantage, c'est qu'ici, avec un seul voix, on fait un accord de trois sons. Donc plus on apprend ses accords à la guitare, plus on apprend son côté au piano, le son est toujours là. Le bon On peut faire Lady Gaga par exemple. Etc. je ne sais plus les Etc. Et là on a des douches tout en <rire> la musique. Voilà, vous voulez essayer oh Non mais allez-y parce que j'ai du mal à, après. Alors il est séparé, on voit clairement que c'est séparé en trois zones. La première zone de gauche elle représente. Alors ça c'est les basses. Mm -hmm. C'est les basses, alors même chose. Voilà. C'est à dire que ça remet automatiquement les bonnes notes sous ces cases-là. Là, Là les, les c'est très, très classique, sur faire de blues. Et automatiquement, ça a reparamétré. Alors bon, ici, on a les parties accompagnement. Donc toutes les touches marron, sont des touches qui sont forcément justes. Et à côté de ça, on a d'autres accords. Qui vont permettre de swinguer. Le tactile ne prend pas toujours. Et là, je ne l'importe pas, on est toujours juste. Donc, euh, on peut changer son instrument. Bon, on va le faire, mais on va le faire à la souris, parce que pour l'instant, le tactile ne supporte pas. On va tout simplement. Aller se mettre en accompagnement euh, sur un petit violon. Hop, on revient. Après, c'est le rythme qui intervient. Ou euh... bah, chacun joue à la vitesse qu'il veut, c'est de la musique live. Donc on a une boîte à rythme qu'on peut rajouter par-dessus. On peut jouer à plusieurs. Moi, j'ai fait des boeufs avec... Euh... Bah, justement, on fait un accompagnement. Et puis, on peut imaginer un violoniste ou un chanteur qui va chanter par-dessus. Euh... Voilà, ou un bassiste qui va, qui va faire une basse. Euh... On a quand même piano sur le mur. C'est hyper facile avec, deux, avec deux, deux, deux doigts ou deux petites, deux petites mains d'enfant, de on va pouvoir faire. Voilà. On va faire une petite base. Vous êtes, mais Allez, euh, au, niveau, au niveau justement de l'apprentissage de ce que, euh, vous avez des... Au niveau, j'ai vu qu'il y avait donc euh, partie jeu ouais, euh, qui est inclus. C'est une partie d'apprentissage justement Oui, ouais, exactement. Alors, on va, on va mettre un petit jeu. Par exemple, on va apprendre à faire une base. Allez, on va... On va alors, je suis obligé de revenir à la souris. Euh, menu, Game, Cursus. Donc ça, ça c'est ce qui s'ouvre quand on démarre l'application. Donc ça, c'est une petite démo un euh, peu variée. Et alors ensuite on a, tout un, on a tout un tas de partitions ici pour apprendre, alors ben, on va reprendre la leçon 1. Allez c'est parti Voilà, alors on va le faire, on va la faire. Faire. Voilà. faire plus lentement et on va essayer de la jouer en même temps. C'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez. 1. Bravo. Alors on revient avec ma souris. Là. On va en essayer d'autres pendant 10 kilomètres. Premium. On fait la même sur celui-là. Alors, régulier. 1, 2, 1, 2. notre Bon, alors, on va bah, se tutoyer, ce sera plus facile. <rire> tu, tu te mets en vals comme ça, tu te mets en vals comme ça, et quand je te fais signe, tu passes sur l'orange, quand je te fais signe, tu reviens sur le violet, et quand je te fais signe ici, tu repasses sur le vert. C'est parti. Prends le boucle ici. Pas trop vite. Ah, c'est moi qui touche. Ah oui, c'est le <rire> la Ah, ah c'est quoi Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon maître en ce temps-là. Je sais toujours j'en vois ces là jusque sous nos fenêtres. Si l'homme le dernier qui nous servait de mine, ne paye pas de mine. C'est là qu'on s'est connu. Moi qui crie famine et toi qui posais nu. Encore la bonne... Pour, pour, pour se donner des idées de... Et quand on sait faire une valse comme ça, on sait... toi, cette chanson, Toi, qui s'en M'a donné Quand ma vie Voilà, il suffit de connaître la grille de la chanson. Et on va la pouvoir faire très très très facilement. Alors comment on fait pour se passer de solfège en fait On a ici le musicur, donc je voulais juste aller tester si les menus marchaient, mais je pense qu'ils ne vont pas marcher, ouais. c'est dommage.